Sois glorifié. Oh, oh, oh, zana. Oh, zana. Glorifié, oh, oh, oh, oh Glorifié, oh, oh, oh Zana, oh Zana, oh plus haut, des Good night. Zanna, oh adorateur, adoratrice, au plus haut des cieux. Magnifié. Oh. oh, oh shalom, shalom, adorateur, adoratrice. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés. Vous qui êtes venus au rendez-vous. Pas d'un homme. Vous qui êtes venus au rendez-vous de votre Créateur. Vous qui êtes venus au rendez-vous de ce, de ce faiseur de princesse, de ce faiseur de grandes dames, de ce faiseur de grands hommes, oh ribaye, kerebo chabraya, santarabaye kerebo shibraya. Oh oh et hey, oh plus, haut des cieux. Que notre Dieu soit magnifié. Oh, oh, oh, oh, Que Papa Adonai soit magnifié. Oh! Yeah. Zana. Oh Zana. Hé, hey, adorateur, adoratrice, aidez-moi à célébrer ce Dieu puissant. Aidez-moi à glorifier ce Dieu fort. Aidez-moi à magnifier ce Dieu qui n'a point de comparable. Oh yes. Oh plus haut des cieux que notre Dieu, oui le Dieu de la plateforme soit acclamé. Oh. Zana. Adorateur, adoratrice, ce soir je voudrais que nous puissions magnifier celui qui réécrit l'histoire de chacun d'entre nous, celui-là qui réécrit. L'histoire de chacun, de chaque adorateur, de chaque adoratrice, c'est celui-là que je voudrais que nous puissions adorer, adorer, magnifier, élever, salmodier, acclamer, « shibra, Oh, qui est comparable à toi, papa qui est comparable à toi? Il n'y en a point comme toi dans le ciel. Il n'y en a point comme toi sur la terre. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. oh! Il n'y en a point comme toi, Jésus. Il n'y en a point comme toi, mon papa. Hé! Hey. Oh Jésus, il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi, mon Rédempteur. Le Rédempteur des adorateurs. Le bouclier des adorateurs et des adoratrices. Notre forteresse. Notre rempart. Notre abri sûr. Oh, il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Il n'y aura point comme toi, Seigneur. Il n'y aura point comme toi. Il n'y en aura pas, Seigneur. Il n'y en aura pas, Papa. Qui peut donner sa vie? Même nos géniteurs, nos génitrices sont incapables de le faire, Papa. Oh, Jéhovah, comment ne pas te célébrer ce soir? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'adorer? Oh, merci, Seigneur. Merci Seigneur, car tu t'es levé pour chaque membre de cette plateforme, oh Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois notre célébration. Oui, tu t'es levé. Tu t'es levé, tu t'es levé, tu t'es levé pour cette plateforme Seigneur. Lorika terebo Shiba ya Santa raba. Lorika yoko robo Shiba ya sakerebo kitaria masata. Yemasaikin torima yekerebo Shiba ya sakaraba baba yekerebo ri masantoro. Oh oui Seigneur, nous allons nous allons quelque part avec toi. We are going somewhere with you. Rekayebo sataraba ye kerebo shibraya sakaraba. Lurobo ye barakataka masori kintoriyama shekerebo. Personne n'est en reste. Personne ne sera en marge. Roma yeke kereboriba sakarabasheke. O re kaba shibraya sata rabaye kereboriba yebara so torobo. Oh, chaque adorateur aura son paquet. Kerebo shibraya kasanta. Chaque adoratrice aura son cadeau. Réma yeke kereboriba ba yekaba. Ça commence. Re kayaba shore kitoriyama maraka takayaba sora ka torbo. Reba yekerebori ma mama, shekerebo ori baba ya kasataraba ore que te que ri baba ye masor sataraba rubaye kere sori kintaria adoration à toi papa élévation à toi papa Oh, célébration à toi papa célébration à toi rebaye kere bo shibraya santaraba célébration ah papa il mérite Célébration, célébration, ah Yahweh, il mérite. Célébration, élévation, ah Yahweh, il mérite. Célébration Adorateur, adoratrice, si tu es d'accord avec moi, adore-le, célèbre-le, célébrons-le, car il mérite la célébration. Il mérite la célébration. Il mérite la célébration. Joignez-vous à moi pour célébrer celui qui écrit une nouvelle page de mon histoire. Celui qui écrit un nouveau livre pour ma vie. Réyama Sakaraba. Celui qui a écrit un nouveau livre pour la vie de Corinne. Celui qui écrit un nouveau livre. « Pour la vie de Cathy, son bébé gâté. »« Celui qui écrit un nouveau livre pour la ch sa chouchou. »« C'est celui qui écrit un nouveau livre pour la vie de sa servante Béatrice. »« Celui qui écrit un nouveau livre pour la vie. » de euh, euh, euh, Laetitia Afim Kwasi celui qui écrit un nouveau livre pour l'adorateur Alex celui qui écrit un nouveau livre pour la vie de la servante Angelina Degbo celui qui écrit un nouveau livre oui, les livres, nos, les livres de nos vies antérieures étaient des livres moisis des livres ternis des livres dont les pages étaient froissées Corné, déchiré. Il y a des pages qui avaient été arrachées. Oh, kata, Terebo, le meilleur des écrivains, le meilleur des écrivains s'est levé. Le meilleur éditeur s'est levé. Oui, il a édité. Il a commencé à éditer. Il a commencé à éditer de nouveaux livres, de nouvelles versions de nos vies, de la vie des de, de, de, de, de différents livres de nos vies, Maye, robosibraya". Il y avait des titres, oh, nos livres, les vies de nos livres, oh Saint-Esprit, oh robosibraya Il y a des livres dont le titre était malédiction. Il y a des livres dont le titre était stagnation. Il y a des livres dont le titre était. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, Célibat, il y a des livres dont le titre, dont le titre était « Maladie chronique, maladie inguérissable ». Oh, ces livres ont été écrits par... L'ennemi, Sotorobo. Alors, il pouvait donc écrire, donner des titres qu'il veut, mais il a oublié qu'il n'est pas notre concepteur, le concepteur des concepteurs. Il dit non. Non, mes enfants ne méritent pas ces titres. Ces livres-là ne sont pas à la gloire de mes enfants. Mes enfants ne méritent pas ces titres. Il a mis tous ces livres dans un, une machine. Il les a broyés. Il les a broyés. Il les a broyés. Il les a broyés. Les a broyés. Désormais, plus aucun livre d'une vie ne s'appellera malédiction. Aucun livre d'une vie ne, ne sera stagnation, ne sera rejet, ne sera... Euh, comment dire ça, les psychologues euh, euh, brûlu euh, euh, douleurs, blessure intérieures, c'est fini, c'est fini, c'est fini, Lumière du Christ, ça, c'est fini, je dis, le concepteur, le meilleur des écrivains, oh, riba, le meilleur éditeur, il a, il a, la, sa seule maison d'édition suffit, oh, riba, ye, Kerebo katakama, yo, Santa, lo, bre, ye, Kerebo Oh bébé, regarde, est-ce que tu peux voir dans le livre, le livre qui te concerne? Je le vois, un très beau livre, une belle couverture où c'est écrit en lettres d'or, gravé en lettres d'or. Oh riba, élévation. Oh, bakaraba, chibraya, santerebo riba baba, ba, re kerebo, robobo, société Rekama baba Baba femme d'affaires, roba, oh, yekerebo riba, oh, raba baba. Doté d'un ministère puissant, rakaye, mororoko sibraya, kaba baba. Et shekerebo, sibrayaka, mando robo, shekere kere baba. Oh, Corinne, je dis, ton livre, il est magnifique. Oh, rima, Baba C'est écrit. Tu ne descendras plus. Oui, parce que tu es monté. Karamache, Kerebo, Sibrayaka. C'est interdiction de descendre. Rokayimasa. Parce que tu es ici à une certaine hauteur. Romo Yokaba Sibrayaka. Adorateur, adoratrice. Rokashi Karima Mamama. Et Ore beau. Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que vous pouvez voir au machikaba Sorikita? Les merveilleux livres. Rokasaka, bashibro, roko-siba. L'ekaba yenderebo Rababa, Robasi broyose kerama kitoriba karabache gedeke, oh sabra kanta kantere boriba baba, oh kama shekarabasi praya kanta, leke se kerebo shibra ya sotorobo. Est-ce que vous pouvez voir les différents livres, oh qui vous concerne re kache kerebo bobo, le ma ya basa karabache gedeke riba pa ye korobo shibra, oh sabra ya katakaba, oh kama sotiribi kintaria baba pa ye kerebo robo, oh que de. De belles histoires sont écrites, que de belles histoires sont écrites, comment shekereboriba baba, que de belles histoires sont écrites en ce qui vous concerne, adorateur, adoratrices en ce qui nous concerne, oh shibraya sakarababa. Ri kerebo riba ba baba. Oh rima sataraba, yekerebo shibraya sataraba. Oh maman sambro, kota kaya oh si ba yekerebo shibraya kasabara kantorobo. Oh si braya kata kaya masanta robobo, ima sekerebo si santa, oh rekete kere baba baya masando O oh basaka baba baya kerebori masanta Ou gerege, huruba ya baba baba baba, oh raba yekerebori basaka baba baba, oh raba yekerebori mama sotorobo. robobo, ya oh si braya senterebo si braya, hallelujah. Alléluia alléluia oh shakelebori baba baba oh medelo ma shakelebo ou oh les écrivains là, je dis oh ma sakara Oh, il n'y aura pas une nouvelle une autre version de, de du livre qui a été écrit en ce qui te concerne il n'y aura pas une autre version c'est une version unique oh riba shakelebori je dis le le le L'éditeur, l'éditeur le meilleur des éditeurs, l'éditeur par excellence, tous les anciens livres, il les a mis dans une machine, il les a broyés, il les a broyés. Je crois qu'on doit appeler cette nouvelle version-là des best-sellers. C'est ça. Oh kabajekere body baba. Ko ma santaraba. Oh kerebo. Oh je suis transportée là. Si vous pouvez transporter avec moi. Oh OK baba. Oh karaba. Je n'arrive même pas à ouvrir les yeux. Ko machabraya sataraba baba. Ko bachekerebo que de glorieuses choses. Alléluia, gloire, gloire, gloire. Je dis tout s'écrit gloire désormais dans la vie des adorateurs. Tout s'écrit gloire dans la vie des adorateurs, des adoratrices de cette plateforme. Depuis votre position, tout s'écrit gloire pour vous. Tout s'écrit gloire pour vous. Tout s'écrit gloire pour vous. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle votre Papa, votre papa responsable. Ainsi parle, votre papa responsable. Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia Oh Riba Baba Oh Jesus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. La oh, force. Oh la joie du Seigneur est notre force.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 Je ne sais pas, c'est doré. Je ne sais pas s'il y a une gomme qui existe, qui, qui, qui peut effacer cette dorure là Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je dis, c'est écrit « Oh Shibraya Sataba, Oh Rabayeke, je vois une plume hum, avec un liquide de l'or qui est fondu et la plume « Oh Shabraya Saka, la plume « Oh tarabashege, est plongée dans ce, ce liquide or oh, et il est en train, il écrit «Koma à Shakara Baba Baba. Oh Roka Bashé Kérébosi, Kataka Yamasori Baba. Mon Dieu, mon Dieu, Kori Bashé Kérébosi Baba Baba. Quelle dimension de gloire! Koma sabraya Karaba Keteke. Koma sa Karaba Karaba Bashé Kérébosi Baba Koma Yé Kérébosi Brian Sokaba. Oh Riba yekere bo Broyo Suntara Baba Baba. Koma Yé Kérébosi Baba Baba. Oh Rabaiye Karabashi yo kontarababa. Oh Rabaiye Kereburi Bababa, Ukamashi Karamasota Ba, Oh Majye Kerebosi Broya Saba, Rakanta Oh Yamasa Karababa, Oui Yamasa Karababa, Je dis, we are going somewhere, we are going somewhere, we are going somewhere. Nous allons quelque part, nous allons quelque part. Nous allons, Nous allons quelque part avec papa. Nous allons quelque part avec papa. Nous allons quelque part avec papa. Nous allons quelque part avec papa. Nous allons quelque part avec papa. Oh, baba. -ba -ba. Oh, baba baba. Ah. Yeah. Yeah. Yeah. Adoration. Ah. Papa. Eh. Hey. Tu mérites adoration et célébration. Ah, Yahweh, tu mérites célébration. Oh Seigneur, que pouvons-nous te donner si ce n'est pas le fruit, si ce n'est le fruit de nos louanges, si ce n'est le fruit de nos lèvres, « Oh Seigneur, je comprends maintenant, Seigneur, je comprends maintenant, » Depuis deux semaines, tu as mis à mon cœur, oh Kamashibraya Sakaraba, que nous devons être dans la joie, que nous devons être dans la joie, nous devons être dans la joie. Tu demandes à tous tes enfants d'être dans la joie. Koramashé, kerebo, sibraya, kababababa, oh Shabaraka Sataraba, oh ribaye kerebo, kata joie, koribaba, yé kerebo est notre force, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est notre force, la joie du Seigneur. Seigneur, la joie du Seigneur soyons jeunes, joyeux adorateurs, adoratrices soyons joyeuses, célébrons l'éternel, célébrons l'éternel, célébrons notre Dieu, célébrons El Shaddai, célébrons Elohim, célébrons Adonai Kori Mache Karama Yekabasotarama, Kentarama Yekereborimabama Sorama, Yekarama, Ye Moroko, Shibraya, Kasata Loma, Yerebo, Shibrayasa Oh, Shiva, baba, bai, qui rebossis, braya, canta, les massacres, les baba, bai, bro, rebossis, le les racache, qui rebossis, braya, canta, robo, araba, ye kerebo la joie, la joie, la joie, Jésus nous a libérés. C'est en lui que nous avons la joie. Jésus nous a libérés. Oh, Shara Kassabraïa Kamara Kantereboriba. Oh, rabaye, kereboriba, baye, kereboriba, maman, skindaraba. La joie, la joie, la joie, la joie. la joie. la joie. Manifestons la joie. Manifestons la joie. Manifestons la joie. Manifestons la joie. Manifestons la joie. Manifestons la joie, manifestons la joie adorateur, manifestons la joie adoratrice, manifestons la joie, c'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il nous demande. Comma chakaraba, tout est accompli, kerebo shibra plus de bataille, Rabache shé kerebo shibra kanta, romo shé riba baba, ora kasakaraba baba, roubo yama sambra ya kete. Voici les versets qui me donnent. Némi 8, verset 10. Némi 8, verset 10. Némi 8, verset 10. Némi 8, verset 10. Némi 8, verset 10. Que quelqu'un écrive Némi 8, verset 10. Némi 8, verset 10. Kori bache kereboribaba baba masaka massakaraba. O baye kerebo shibraya santaraba ye kerebo. Ori baba baba kerebo rabache keteke. O masaka. Esaïe 12, verset 3. Macha braya se te. O rabaye kereboribaba baba. Esaïe 3. Eh, Esaïe 12, verset 3, Rabaye Kerebo Shibroyoso, O Masa Brayakata, Esaïe 12, verset 3, Rabaye Kerebo santa. » il dit, nous puiserons avec joie aux sources du salut, Rabaye Kerebo santa, O ma daba Kedege, O Brayasaka, Oh. dans Galate 5, 22 dans les fruits de l'esprit. Il nous parle de la joie. La joie fait partie des fruits de l'esprit. Galate 5, verset 22. Rabaye Broyo Sobraya Kanta. Un pied 1, verset 7 à 8. Rabaye Kerebo Riba Braya. Un pied 1, verset 7 à 8. Rabaye Broyo yakataka. Ah, Rabaye Broyo ah, Rabahier, 1 Pierre 1, 7 à 8, il dit « Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or, oui, que l'or périssable, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra »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 Mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs qui n'ont rien de préparé. Eh, pardon. Et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Oh, chakarabasege, Ne vous affligez pas. « Ne vous affligez pas, mes enfants, ne vous affligez pas, adorateurs et adoratrices, car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force, la joie de l'Éternel est notre force. » La joie de l'éternel est notre force. La joie de l'éternel est notre force. Ne vous affligez plus. Ne nous affligeons plus. Ne nous affligeons plus. Ne nous affligeons pas. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Réjouissons Je suis dans la joie. Une joie immense je suis dans l'émotion, Kayawe <t 'en> ma béni, Oh braia se kerebo riba baba, il dit, ho kerebo, adorateur, adoratrice, mes chers enfants, ne vous affligez plus, ne vous affligez pas, la ka, ma joie, votre, ma joie, eh, eh, votre force, koera ba sakaba, oh, Oh, adorateur, adoratrice, oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons sur cette place, plateforme. Je suis dans la joie quand on me dit allons sur cette plateforme. Je suis dans la joie. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Je suis dans la joie. Je manifeste ma joie car mon Dieu, mon Seigneur est dans la place. Il est dans ma barque. Il est dans ma barque. Il est dans la barque des adorateurs. Il est dans la bague des adorateurs. Nous pouvons proclamer, nous pouvons taper sur notre poitrine que nous n'avons peur de rien. Nous n'avons nous peur de rien. Nous ne, craignons, nous ne craindrons rien. Nous ne craignons rien. Oh, ça je suis fier. Papa responsable, tu peux taper sur ta poitrine adorateur, adoratrice. Je dis, papa responsable est là. Papa responsable s'est levé. Quand il s'élève, ses désirs, Nos ennemis se dispersent. Oh, Yimasa il y a longtemps, il les a laissés faire parce qu'il les regardait. Il voulait marcher. Oh, papa responsable. J'ai dit, écoutez-moi, mes ennemis. Écoutez-moi les situations difficiles, quoi, quoi, quoi. Vous êtes désormais derrière moi. Je dis, vous êtes désormais derrière moi. Je le proclame haut et fort. Vous êtes désormais, vous êtes désormais derrière moi. Ah, je dis, vous êtes désormais derrière nous. Vous êtes désormais derrière les, les, les adoratrices. Oui, je, les adorateurs. Je vous le déclare. <rire> Je vous le déclare, je le déclare, je le confesse, je le proclame. Mon papa dit d'être dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Les adorateurs sont dans la joie. Oh Je dis, levez-vous, commencez à danser. Je suis dans la joie. Je suis zenzé pour mon Dieu. Je suis Oh Mon papa dit d'être dans la joie. Je dis, je suis zenzé. Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis fort. Folle de joie. Oui, je suis ivre de joie. Comme Anna. Oh chakarababa. Le sacrificateur lui a demandé si elle avait bu. Oh ma chakarababa. Je dis, je suis ivre, ivre, ivre de joie. Ivre, ivre, ivre. Oh, riba baba. Jesus. Oh, Jesus. Oh. Qui peut faire ça aussi? Oh, si c'est pas mon Dieu. et eh, eh c'est pas mon Dieu, papa responsable, <t' positivity> hey, hey, hey, moi je suis en train de danser. »« aucune boîte de nuit ne peut me donner cette joie. J'ai dit, je suis en train de danser. »« Oh merci. » Oh merci. Oh merci papa, oh merci papa, oh merci, ah ah, bébé gâté, je dis tu sors la face. Oh oh oh je sors la face, eh, eh, eh, je sors la face. Ah ah, ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus, eh, eh, ah Jésus, ah, Jésus, ah Jésus, à ah, Jésus, à ah, Jésus, ah Jésus, Jésus, Jésus numéro un. Ah, ah, Je n'ai pas voix, oh Jésus. Mais je dis, tu vois, mais pas. Regardez comment je danse, je danse, je danse. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu m'as dit d'être dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Yes. Une joie qu'on ne peut pas mesurer. Oh, je suis dans la joie. Papa, papa, m'a dit d'être dans la joie, je suis dans la joie, yes, une joie qu'on ne peut pas quantifier, hey! je suis dans la joie, oh, car mon Dieu a fait pour moi mon Dieu a fait pour les adorateurs, quand mon Dieu a fait pour les adoratrices, Hey, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh hey, hey, hey, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus, Jésus, oh Seigneur, Au Seigneur, oh Seigneur, Jésus, Jésus, et Jésus, et, et, et Jésus, et, et, et Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus ou wow, mon Jésus, ou wow, mon papa, responsable, ou, wow, yes, yes. Yes, we Je vous dis la vérité. Aussi Aussi longtemps que ce Dieu est vivant, aussi longtemps que ce Dieu est notre Dieu, aussi longtemps que ce Dieu, il est puissant. Nous allons quelque part, adorateurs, adoratrice. Nous n'avons pas droit. Nous n'avons pas droit de redescendre. We are going somewhere. I'm telling you, I'm, I'm telling you, I'm telling you the, the truth, you are going somewhere. J'ai dit, on s'en va quelque part. On s'en va quelque part. On s'en va quelque part. On s'en va quelque part. Et commencez, prenez des cours d'anglais, prenez des cours d'espagnol prenez des coups, prenons des coups you, je dis, on s'en va quelque part, je dis, nous sommes dans le temps hein, de la récolte, oui, nous sommes dans le temps de la récolte, la saison est favorable, la saison est favorable, c'est ça, adorateur, adoratrice, si papa a fait quelque chose hein, de glorieux pour toi, ne t'étais pas ne t'étais pas, ne t'étais pas Faut pas fermer la bouche Il y en a qui m'ont dit hey, Tu as, as, as parlé de ta vie Si tu... Je dis C'est ma vie, je parle Pour délivrer quelqu'un Pour aider quelqu'un Pour aider une soeur à sortir de là hein? à sortir de là Et papa est content de moi Il a commencé hey, Préparez-vous Adorateur, adoratrice, il y a témoignage. Adorateur, adoratrice, il y a témoignage, il y a témoignage, il y a témoignage. Jésus, Jésus, eh, eh, il est comme ça. Il est puissant, il est fort, il est glorieux. J'ai dit, Alléluia, la saison est favorable. Il hey, y, y a temps pour pleurer. Il y a temps pour se réjouir. Oh, il y a temps pour se réjouir. Notre papa dit, on n'a qu'à se réjouir, qu'on se réjouisse. Hein, hein? réjouissons nous Adorateur, adoratrice, son bébé gâté, sa chouchou, la royale, la faveur, hein? tous ses enfants, réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Nous allons trouver, nous devons trouver. Un jour, hein, pour nous, nous devons nous retrouver chez quelqu'un. Un jour de réjouissance. Un jour de réjouissance. On s'en va, on, on se retrouve là. Hein? Si c'est chez bébé gâté, si c'est, je dis, la personne qui est prête, je n'ai pas maison, sinon j'allais euh, euh, vous recevoir. C'est pour manifester notre joie. Oui Manifester notre joie, dès qu'on arrive, on commence à chanter, on commence à chanter, on commence à louer, à manifester notre joie, on va danser ce jeudi. Il faut qu'on euh, euh, trouve un jour, un jour spécial à spécial, pour, un jour spécial, oui, pour glorifier, pour célébrer notre Dieu. J'ai dit, préparons-nous, trouvons un, un, un, un, un coin ou une maison chez un, une, une adoratrice un adorateur. J'ai dit, c'est spécial célébration. Spéciale célébration. Spéciale célébration. Il a, la saison est favorable. La saison est favorable. Aïe aïe. La saison est favorable. Ah Jésus. Ah Jésus. Tu as fait. Ah Jésus, tu continues de faire. Jésus, tu feras encore, tu feras encore, tu feras encore. Tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Tu as guéri ceux qui étaient dans l'affliction. Oh Seigneur, tu as mis un témoignage dans la bouche de chacun d'entre nous. Nous devons nous retrouver pour te célébrer, pour te célébrer. Même si on ne on mange pas, j'ai dit, ce jour-là, c'est pour célébrer le Seigneur à travers nos louanges, à travers nos pas de danse. On n'a pas besoin de dépenser pour ça quelqu'un donne sa maison, on se retrouve si eh, celle est, ce, la personne qui est inspirée qui a des cantiques, mais on chante si la personne est fatiguée, on met un, un, un, un, un CD en tout cas, ce sera l'expression de notre louange, de notre célébration adorateur, adoratrice la chambre dans laquelle je suis, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Karabaché. Oh, rima, mama, ma yé. Karabashi sata. Oh, rakayaba se breye Kentarabayé Baraka sobraya terebo shibra yakata. La baye kerebo. Oh, nous sommes dans la saison de la restitution. La saison de la restauration. La saison de la récupération. La saison. Oh, ma chakarache. de riba baba ba yebroyo soto. Oh, ma yé kerebo ri ba baba. Hmm. Oh Jesus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, oh Alléluia. Alléluia, kerebo shibraya, saka ramantarabaye, kerebo riba baye kerebo. Alors que j'ai les yeux fermés, karama sam terebo ribaye kerebo. Oh, je vois un robinet qui est ouvert. Karaba shekede gereba baye, kama sori kintariama. Un robinet ouvert, kerebo shibra, jizes, korama chabraya saka. Oh, tu es Dieu. Oh sibra braya kan kerebo shibra Il arrose, il nous arrose. Karabaye kerebo shibra. Bro, yo soka ma kintari. Oh bakaira nous arros carra bashé karibashi. Oh riba ye kerebori baba baba. Oh raka yama santere bori baba baba. Oh raka yabara kata kaya ma. Oh riba ye kerebori mama mama mashé. ya sataraba. Oh baya kerebori mama oskidere. Oh ikantere boshi bro ya kabasa karaba. Oh raba ye bro yo soto riman kantorobori baba scaraye kerebo ba kasaka oh quel amour rabaye kerebo riba ba oh raka she dara ba she dara ba she j'entends dans mon oreille raka she kerebo riba l'ouvrier mérite son salaire oh ribo yokoro boshi bra yasaka oh masaki derebo chaka ba l'ouvrier mérite son salaire ainsi parle l'éternel l'ouvrier mérite son salaire Oh les ouvriers, vous méritez votre salaire. Korima, cha, karabaché, Oh sabraya, karabaché, tarabaché, Oh masibroyoko saba. Oh sabraya, kataka. L'ouvrier mérite son salaire. Oh ri ma ye kerebo chibro yo, bara kanta ba mérite ton salaire tu mérites ton salaire tu mérites ton salaire alors reçois-le soit dans la joie reçois-le soit dans la joie reçois-le soit dans la joie reçois-le soit dans la joie reçois-le soit dans la joie reçois-le soit dans la joie rey keteke barakanto bakira ba oh chakara la ba ba ba Arakata kaya maso, kirikito barakata kaya masita. O ba ye kere boribaba ba ye braya sakababa hoj ki derebos abaya. oh oh jesus. Je l'aime aimé pour, pour célébrer ta gloire. O oh Dieu tout puissant nul n'est comme toi. Oh! Oh! Oh! Je me repose sur ce Dieu grand et fort. C'est lui qui me conduit à sur mes pas jusqu'au bord. Je lève mes mains pour célébrer ta gloire. Ô oh Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Hé! Hey! Adorateur, adoratrice, tu peux te reposer sur ce Dieu grand et fort. Nous pouvons nous reposer sur ce Dieu grand et fort.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 comme toi. Oh! Je me repose sur le Dieu grand et fort. C'est lui qui me conduit à sur mes pas jusqu'au bord. Yes! Je lève mes mains pour célébrer ta gloire oh Dieu tout puissant Jésus nul n'est comme toi Adorateur, adoratrice, ne regardez pas la voix mais les paroles de ce cantique sont merveilleuses oh, celui qui a composé ce cantique il a été divinement inspiré je me repose sur le Dieu grand et fort. C'est lui qui me conduit. Il a su mes pas jusqu'au bord. Il ne me laisse pas au milieu du chemin. Il ne me laisse pas au milieu du, de la tourmente. Il a su mes pas. Il a su nos pas jusqu'au bord. Et moi. Qu'est-ce que je peux faire en retour? Je lève mes mains pour célébrer ta gloire. Ô oh Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. On se repose sur le Dieu grand et fort. Oh! Adorateurs, adoratrices, nous nous reposons sur ce Dieu grand et fort. C'est lui qui nous conduit. Il a su nos pas jusqu'au bord. Il ne nous laisse pas au milieu du chemin. À la merci des loups ravisseurs, il nous conduit jusqu'au bord. Et nous, que pouvons-nous faire? Si ce n'est, lever nos mains pour célébrer sa gloire. Je me repose sur le Dieu grand et fort. C'est lui qui me conduit assure mes pas jusqu'au bord. Je lève mes mains pour célébrer sa gloire. Oh, yes! Oh, Dieu tout-puissant, nu comme toi Baie kerebo shabraya sa karaba, lo manderebo geri brada kasabro yo soto, le manda garaba do bo le le rekereba sabraya sa proyo kontoro bo, libre ye sa karaba yo oh my kinderebo che karaba baba, oh re baie braya rima mama swinderebo, oh rebo baba ba karaba merci seigneur, merci seigneur. Merci pour la joie que tu mets dans le cœur de tes enfants que nous sommes sur cette plateforme. Merci pour la saison qui est favorable. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Adorateur, adoratrice, c'est sur cette note de joie, c'est sur, sur cette onction de joie que je voudrais m'arrêter afin que chacune de nous, chacun de nous puisse continuer. Oh Je vous aime. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. À demain. À demain pour un autre moment glorieux d'adoration. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Shalom, shalom. Dieu nous garde. Je vous aime de l'amour du Christ. Je vous aime de l'amour du Christ. À demain, à demain, à demain.